Bonjour à tous. Ici Nancy Rochon, chef du parti Québec Intégrité, Intégrité Québec, euh, qui est un parti autorisé. Euh, aux élections provinciales, nous présentons, je le rappelle, aucun candidat parce que nous considérons qu'il présente euh, candidat. Ce qu'on a eu les 10, on a fait une vidéo là, qui explique les 10 raisons pour lesquelles on ne présentera pas de candidat, euh, car de toute façon, les dés sont pipés. Et dans cette vidéo-là aussi, on explique d'autres raisons tout à fait logiques pour lesquelles nous ne participons pas euh, et manifestons contre euh, les présentes euh, les élections. Toutefois, euh, nous, la, la Terre continue à tourner, comme on disait, on va être là après les élections parce qu'on on se doute un peu de qu'est-ce qui va se passer. Mais on continue avec vous et on a une vidéo qu'on aimerait vous présenter, qui est une vidéo qui avait été suggérée un jour par André Sabercal. En fait, euh, il avait suggéré dans une de ses vidéos à lui, puis je l'aime beaucoup, on le suit quand même assez euh, euh, souvent. Puis il avait suggéré, il disait que si les gens savaient... Euh, où il y avait une personne qui, qui au, auprès de qui il avait été chercher conseil, qui lui avait dit ça, si je me rappelle bien. Il dit « Si euh, les gens savaient euh, la nature des expérimentations scientifiques qui ont été faites sur les êtres humains, sur leur psychologie, euh, peut-être qu'ils comprendraient mieux et euh, qu'ils cerneraient mieux euh, les difficultés qu'on rencontre actuellement avec les manipulations de masse qu'on vit autant par les médias euh, sociaux que par les grands médias. » Ça fait que je me suis dit, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, puis je vais de ce poste, j'ai construit une présentation, ça ne sera pas parfait. Euh, il faut dire tout de suite que je ne suis pas psychologue, je, je suis analyste en informatique, toutefois j'ai fait mes cours cours de psychologie au cégep, donc je suis en mesure d'en de, parler. Euh, par contre, vous pourriez peut-être vous informer auprès de chercheurs dans ce domaine-là si jamais vous avez besoin de plus d'informations, c'est seulement de l'information générale que je fournis ici. On va commencer la, la, la présentation. La, la présentation s'appelle des expériences qui permettent de vous manipuler. Et je poursuis. Je vais mettre mes notes à côté parce que des fois, je ne me rappelle pas tout à fait euh, de tout ce, qui est, tout ce qui est dans mes notes. fait que bon, On va commencer par l'expérience d'obéissance de Milgram. C'est peut-être l'une qui est la plus connue. Peut-être que vous ne la connaissez pas non plus. puis Je vais vous l'expliquer, elle n'est pas compliquée. En fait, Milgram, euh, euh, s'appelle Stanley Milgram, c'est en 1963, c'est un psychologue euh, de l'Université de Yale, qui a mené une série d'expériences connues aujourd'hui sous le nom d'expérience d'obéissance de Milgram. Euh, dans le fond, si j'avais bien compris son intention, il essayait aussi de comprendre pourquoi que, euh, les gens avaient, des, euh, avaient massivement suivi Hitler, sachant très bien que ce qu'il faisait était « guillemets mal ». Et euh, C'est vraiment une expérience qui, qui nous apprend beaucoup euh, sur le, le, le fonctionnement du cerveau humain au point de vue de l'obéissance. Euh, L'idée était la suivante, c'est qu'il y avait une machine avec laquelle il y avait plusieurs boutons, c'est celle-ci. Euh, ces boutons-là permettaient de donner des chocs électriques de faible à puissant, et, tout en augmentant jusqu'à extrêmement puissants. Dans l'expérience, il y avait le sujet qui était assis devant cet appareil-là, tandis que l'autre bord d'une vitre, il y avait un acteur qui était une personne euh, complice de l'expérience, et cet acteur-là simulait euh, la réaction qu'il y avait au choc électrique. Ça fait que le sujet était, euh, devait euh, donner des chocs électriques à chaque fois que euh, l'acteur finalement rendait une mauvaise réponse. Bien évidemment, l'acteur répondait souvent... Euh, de la mauvaise manière, ce qui devait euh, obliger la personne qui se trouvait devant le moniteur euh, d'ajuster les chocs en conséquence. Cette expérience-là, elle a été répétée plusieurs fois, puis euh, les mêmes résultats ont eu lieu à chaque fois. C'est que euh, les individus, environ 65 des individus qui étaient des gens tout à fait normal, pris dans une population tout à fait normale, euh, allait obéir et aller jusqu'à l'intensité des chocs extrêmes, puis l'acteur à ce moment-là soit s'évanouissait ou hurlait de douleur. Et la raison pourquoi ils obéissaient, c'était parce qu'un homme en chemise blanche, qui est juste ici, et qui leur donnait des, euh, des directives, lorsque, par exemple, le sujet se retournait vers l'homme en chemise blanche, le scientifique, puis qui demandait s'il devait continuer, parce que de toute évidence... Euh, la personne à l'autre bout se plaignait de douleur. Euh, L'homme en chemise disait euh, « continuez, continuez, vous n'avez pas terminé, donc, terminez vos, votre expérience. » Puis là, la personne se remettait à l'œuvre dans la plupart des cas et euh, augmentait l'intensité des chocs électriques. Et dans la plupart des cas, là, je vais revenir en arrière, dans la plupart des cas, euh, les, euh, ils se sont aperçus que ces personnes-là, après, pour les avoir interrogées, euh, ont agi de cette manière-là parce qu'ils se déresponsabilisaient de l'action qu'ils portaient. Euh, ils disaient souvent, "Ben là, ce n'est pas de ma faute, on me demande de le faire. Donc, la personne qui agissait avec la chemise blanche derrière, euh, pour eux, c'était euh, suffisant euh, de recevoir des ordres de cette autorité-là pour accomplir l'acte. Ils s'en déresponsabilisaient d'une certaine manière. Euh, ici, je pense qu'on peut faire tout de suite un parallèle avec plusieurs attitudes qui ont eu lieu euh, pendant euh, la pandémie. Et euh, entre autres, euh, l'attitude de déresponsabilisation du personnel médical qui ont participé à des actes qui étaient euh, contraires à l'éthique. Fait que vous allez comprendre que 65 de la population va agir ainsi selon ce genre détudes là on va passer à la suivante, je ne vais pas trop m'attarder. La présence Stanford. La présence Stanford, c'est pas vraiment une expérience scientifique en, en tant que telle, parce que euh, c'est euh, plutôt une expérimentation avec des volontaires. Ils ont pris des volontaires, euh, là, ici, dans ce cas-ci, je crois que des hommes, euh, ils, ils ont séparé en deux groupes, euh, les chercheurs, là, je vais aller... L'expérience consistait à mettre en place une fausse prison pendant une semaine. Fait il y a eu des volontaires qui étaient là, ils ont fait des groupes désignés, un pour les gardiens, un pour les prisonniers. Euh, pendant une semaine, ils ont reçu des uniformes, il y a eu un garde-robe qui avait été prévu, entre autres, pour enfermer les prisonniers. Là, il fait visiter à ses étudiants euh, euh, le site de l'expérimentation. Il euh, y avait euh, des salles aussi où les prisonniers étaient gardés, ils ont reçu des vêtements puis plusieurs trucs pour simuler leur rôle. Ils se sont aperçus après une semaine que euh, les prisonniers se sont divisés en deux groupes, ceux qui obéissaient, ceux qui refusaient d'obéir, qu'il y a eu de la dissension parmi les, les prisonniers, Il y a ceux qui obéissaient se choquaient après ceux qui, euh, qui n'obéissaient pas. Euh, parce qu'ils disaient bon, « on va encore se faire euh, écoeurer par les gardiens ». Et les gardiens prenaient leur rôle très au sérieux, au point euh, de, de s'en prendre délibérément à ceux qui n'obéissaient pas, à les enfermer dans un garde-robe et à devenir vraiment des gens euh, qui, qui, prenaient, qui faisaient un abus clair et net de leur autorité. Et euh, ça, ça le fait euh, conclure, finalement, ils en ont conclu que, mis dans certaines positions, les gens adoptaient un, un certain rôle. Et que euh, ça, ça pouvait les rendre sadiques envers un autre groupe de personnes qu'on ostratise, qu'on a défini comme étant des gens qui ont un comportement qui n'est pas acceptable ou, qui leur, ou, ou duquel on leur a donné un certain pouvoir. Fait cette étude-là, l'expérience menée par Philippe Zimbaldo euh, en 1971, permet de comprendre les habits de pouvoir qu'ont eu les policiers, euh, les différentes personnes qui étaient mises en autorité, euh, que ce soit dans les hôpitaux, on a vu aussi des, des, des directeurs d'école retirer des enfants les traînant en terre, même les, les, en les faisant s'évanouir parce qu'ils refusaient de, per, de, de porter le masque, les frapper. Euh, ça montre un peu les abus d'autorité qu'on a vus là. Euh, sont des expériences euh, euh, qui ont été faites à échelle humaine. En fait, on, on a créé un sous-groupe qui devait ré, euh, obéir à des normes sociales qui étaient complètement incohérentes et on a créé des groupes qui avaient autorité sur eux. Et le groupe qui avait autorité a abusé définitivement de son pouvoir et ce genre d'études-là là, démontre clairement que euh, ça, ça, ça conduit à ça. Euh, J'avais mon petit truc que je voulais dire par rapport à ça, mais ça nous sorti de l'idée. Mais en fait, euh, je parlais des policiers, entre autres, du comportement policier qu'il y a eu, mais on a eu aussi euh, beaucoup d'abus d'autorité. Ah ils... oh, oui, c'est ça, dans cette étude là il y a une affaire qui est super intéressante aussi qui s'est passée. C'est que malgré le fait que chacun des étudiants qui avait été pris pour cette, cette expérimentation-là savait savaient très bien qu'ils jouaient un rôle, qu'ils étaient des étudiants, ils l'ont oublié pendant l'étude. Même après une semaine, ils n'arrivaient pas à se défaire de leur identité, soit de victime ou soit d'abuseur. Euh, ils étaient rentrés complètement dans leur rôle au point de s'être identifiés finalement au rôle qu'on leur avait donné. Et là aussi, c'est un phénomène social qu'on a rencontré. Euh, où des gens euh, se sont sentis très déprimés, euh, attachés à un rôle qu'on leur avait attribué, avec beaucoup de difficulté euh, de, de prendre une distance par rapport à ce qui arrivait Ça, j'ai trouvé ça intéressant. L'expérience de H. L'expérience de H, ça, ça nous montre, euh, c'est un exemple aussi de conformité. Euh, en fait, il y a, euh, dans le fond, la, le sujet ici, est unique. Euh, c'est une femme ou, ou un homme qui a été choisi et, par exemple, il y a sept personnes dans le groupe qui sont toutes des personnes complices. Euh, ce qu'on faisait dans cette expérience-là, euh, ben, d'abord, ça a été euh, mené euh, par euh, Salomon H. C'est une expérience qui date quand même de 1950. Euh, dans ce groupe-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait des rayures euh, aux... Euh, au sujet et à tout un groupe. On, on présentait des, des, euh, des barres de longueur différente. Et le groupe devait répondre ensuite de façon individuelle la barre qui était à droite, si elle, euh, gauche, pardon, si elle correspondait à quelle barre qui se retrouvait à la, à la gauche. Fait que normalement, les réponses étaient évidentes. Comme ici, on voit que la barre à droite correspond à la barre 3. Sauf que dans le groupe, on leur, euh, on leur demandait de répondre des choses qui avaient aucun sens, c'est-à-dire qu'ils allait dire « barre 2 » quand on leur demandait de faire euh, « laquelle des barres correspond le plus à la barre qu'on vous a présentée ». Le sujet, qui était le sujet d'expérimentation là-dedans, qui était le seul à voir évidemment que les réponses des autres n'avaient aucun sens, a euh, presque, dans 25 des cas, a fini, par être d'accord avec le groupe, même s'il savait que la barre qui était désignée par le groupe n'était pas la bonne. Et c'est une expérience de conformité. Cette expérience-là, on la voit beaucoup sur Internet, on la voit aussi avec les sondages, comme en ce moment, avec euh, les élections. Euh, ça permet, par exemple, de dire, euh, bon, euh, 50% des gens votent pour la CAQ. Fait que là, les gens se posent comme question, est-ce que c'est moi qui travaille ou... C'est la majorité, je, je, je suis pas ça, je me sens isolée, donc je vais faire le même choix que la majorité. Fait que ça explique le comportement mouton qui est en nous. 25 des individus, si je ne me trompe pas, euh, se sont conformés. Je pense que c'est 37 Par contre, ils se sont aperçus quelque chose. Ça réduisait ce 37 %-là de 87 Si une autre personne dans le groupe elle faisait comme la personne sujet, c'est-à-dire qu'elle était d'accord avec elle. Là, à ce moment-là, ça brisait le sort, comme on pourrait dire. Mais sachant très bien que sur Internet, on n'a pas de, de référence fixe, à part si on a des amis ou quoi que ce soit, si quelqu'un est isolé, ça prouve une chose, c'est que cette personne-là va avoir plus de tendance que les autres à se conformer à l'idée générale. fait que l'importance de sortir le monde de l'isolement pour qu'ils puissent se faire une tête par eux-mêmes, c'est extrêmement important. Il y a, a d'autres applications de tout ça, mais c'est une expérience de conformité, De conformité. L'expérience de la dissonance cognitive. Celle-là, elle est très étonnante, cette expérience-là. Cette expérience-là, oups, précédent. Euh, L'expérience de la dissonance cognitive, c'est euh, Voyons, il me manque euh, ma fiche pour ça. Euh, bon, mais ben, je vais l'expliquer euh, rapidement comment elle est faite. C'est que euh, en fait, il y a peut-être même un petit peu plus loin, je vais aller voir. Je suis tout à peu disposée. Ben ah, là. Okay, je ne sais pas pourquoi qu'elle a passé tout droit. Fait que, cette expérience-là, c'est l'expérience de Fiston Girl and uh, Carl Smith. Elle a été faite en 1954, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on est au courant de cette donnée-là. Ils ont demandé à des sujets de faire une tâche répétitive et stupide. Euh, dans le fond, euh, c'était des blocs de bois qu'il devait tourner euh, pendant une quinzaine de minutes, comme on voit le monsieur en train, euh, qui est en train d'exercer cette tâche-là. Ensuite, ce n'était pas là où euh, se situait l'expérimentation, c'est qu'ensuite on demandait au sujet de préparer le sujet suivant, qui était euh, un complice finalement de l'équipe de recherche. Euh, il devait, moyennant un montant d'argent, convaincre le sujet suivant que la tâche était intéressante, quand on voit clairement que c'est une tâche euh, monotone, euh, et euh, un peu stupide. Les sujets, il y a un groupe de sujets qui a reçu 20 pour faire cette tâche là 20 en 1954, c'est quand même un peu plus important. Là. Puis, il y a un autre groupe de sujets qui ont reçu 1 pour euh, obéir, finalement euh, mentir au sujet suivant pour lui expliquer que la tâche elle était intéressante. Euh, ensuite, les sujets étaient réunis en groupe où ils devaient euh, parler avec l'expérimentateur de comment ils avaient trouvé la tâche. et Ils se sont rendus compte, et c'est ça la dissonance cognitive, que les sujets qui ont été payés 1$ dollar euh, montraient de la satisfaction à la tâche, tandis que ceux qui étaient payés 20 dollars n'en montraient pas. Une deuxième expérience qui a été faite, c'est qu'ils ont voulu découvrir pourquoi, et ils ont décidé d'avoir aussi des sujets auxquels ils donnaient aucune aucune récompense, et eux aussi ont trouvé la tâche monotone. Même après euh, l'expérience, ils avouaient que la tâche était monotone. Donc, les personnes qui avaient reçu un dollar s'étaient convaincues en elles-mêmes que la tâche était intéressante. Et là, ça nous montre, c'est ça la dissonance cognitive, c'est une espèce de paradoxe. En fait, les personnes qui sont euh, qui reçoivent une petite récompense, comme la récompense, elle est insignifiante. Ils ont besoin dans leur cerveau de se conditionner à trouver un sens à tout ça. Et c'est ce conditionnement-là qui fait que ces personnes-là essaient de se convaincre que finalement, ils le font pour une bonne cause, puis que finalement, c'était pas si plate que ça. Puis, ils ont besoin d'être convaincus pour convaincre les autres. Et ça, c'est grave comme situation parce que ça a permis de, de faire comprendre, premièrement, dans le monde du travail, que ce n'était pas à la grosseur du salaire que tu allais rendre ton employé heureux. Et euh, là, je vais faire un rapprochement tout de suite avec le crédit social. C'est qu'avec des petites récompenses, on arrive à conditionner les gens à faire des choses ridicules. Fait que euh, vous comprenez où est ce que ça vient. Fait que lorsqu'on vous, vous offrir des petites récompenses, comme les chauffeurs d'Uber, par exemple, qui répondent un peu à ce système-là, euh, les jeux aussi sur Internet qui nous font, euh, euh, par exemple, collectionner euh, les petites étoiles ou quoi que ce soit, bien, on est dans ce mode-là. On reçoit des petites récompenses où on doit se justifier qu'il faut aller en chercher l'autre. Voilà, pour celle-ci. On va passer à l'autre. Les injections de faux souvenirs. Je m'excuse, l'image n'était pas nécessairement associée, mais... Pour les injections de faux souvenirs, euh, il faut se rapporter euh, aux travaux d'Elisabeth de Lotus puis de Jim Carr en 1990. Puis elle, je vous conseille, même si vous pouvez le faire, d'aller voir euh, son vidéo, son TED sur Internet, parce que c'est une chercheur fantastique qui fait beaucoup avancer euh, la science de la psychologie. Malheureusement, elle est très controversée parce que euh, ses conclusions ont permis aussi, ou euh, ont été utilisées, euh, contre les victimes, par exemple, euh, d'actes... Euh, euh, des victimes de pédophilie ou quoi que ce soit, euh, par euh, leur, euh, les avocats euh, adverses pour essayer d'expliquer de, de, que ça aurait pu être des souvenirs fabriqués ou quoi que ce soit. Donc, c'est très controversé. Elle a eu beaucoup de difficultés aussi dans sa carrière à cause de ça. Elle a eu des poursuites judiciaires et ainsi de suite. Ça m'en parle avec... Euh, euh, euh, euh, on voit qu'elle a vécu beaucoup de douleurs à travers ça, mais elle a l'air bien s'en être sortie. Euh, ce qu'il faut retenir de ces recherches, c'est qu'en fait, elle a, elle a raison. <rire> moi, en tout cas, selon moi, euh, pour avoir vécu aussi ce genre de choses-là, l'avoir vu sur les autres, c'est vraiment des évidences. On peut fabriquer des souvenirs. Euh, le seul problème, c'est qu'il n'existe pas de, de machine d'exactitude, je pourrais dire, dans la vie. Et euh, c'est un peu le cas. Fait que perdu dans un centre d'achat, c'est une, une des épreuves qui ont fait euh, subir un groupe euh, de sujets. Euh, ils leur donnaient trois souvenirs réels de leur enfance et ils ajoutaient à ça un souvenir faux qui était, euh, quand vous étiez jeune, vous vous étiez perdu dans un centre d'achat et ensuite vous avez retrouvé vos parents. Ils se sont rendus compte, après un certain temps, qu'à peu près 25 des participants, lorsqu'on leur redemandait de, de redéfinir leurs souvenirs du passé, euh, ils voyaient cet événement-là comme s'étant effectivement produit. Fait qu'ils avaient construit dans leur tête ce souvenir-là. Et ils ont fait une autre expérimentation, euh, elle a fait aussi une autre expérimentation avec un autre de ses élèves qui s'appelle Palmer. Et c'était euh, une expérimentation qu élèvent, qui est célèbre, qui est la scène d'accident de Lotus et Palmer. C'est qu'ils ont montré un accident sur une courte vidéo à des sujets. Ensuite, ils ont demandé au sujet, en transformant des mots dans la conversation, euh, de répondre à des questions. Euh, puis, la transformation, elle avait un impact sur la nature des réponses qui étaient données par la suite. Euh, par exemple, pouvez-vous nous dire à quelle vitesse roulait la voiture quand qu elles se sont percutées? Le mot « percuter » avait une incidence qui était, euh, par exemple, plus grave que lorsqu'elles se sont cognées ou lorsqu'elles se sont frappées. Euh, fait qu'il y avait une espèce de... de de vocabulaire qui était utilisé pour chacune des, euh, des collisions qui, qui permettait à l'esprit de se faire en, ah, euh, une image finalement plus grave ou moins grave de la collision. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, euh, les personnes qui avaient reçu euh, la question qui incluait euh, une, un qualificatif ou une action qui était plus grave, qui, qui était quand, qu elles ont, euh, quand elles sont, sont rentrées dedans, euh, à ce moment-là, pouvait voir carrément des fracas de verre cassés ou l'accident la, beaucoup plus aggravé. Et pouvait aussi euh, donner une vitesse qui était supérieure finalement euh, que les autres sujets qui avaient reçu euh, la question avec un mot qui, était, euh, moins, euh, qui avait moins d'impact sur le plan psychologique. Fait que cette expérience-là euh, a permis de démontrer, en tout cas sur les sujets sur lesquels elle l'a fait en laboratoire, euh, qu'il euh, pouvait y avoir une construction d'événements et de mémoires autour d'un événement traumatisant. Et euh, je le sais qu aussi qu'elle a fait des expériences aussi avec des soldats qui étaient de retour d'Afghanistan, euh, avec des traumatismes, ce qui modifie encore plus la, la, la capacité à imaginer des faits, semble-t-il. Fait qu'on sait aussi que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des, tra des traumatismes, et c'était plus facile à ce moment-là de leur faire fabriquer des souvenirs, c'est ce que je voulais vous dire. Toutefois, elle a été aussi contestée dans d'autres recherches. Euh, J'avais vu entre autres sur un site euh, qui disait que euh, je vais essayer de le retrouver, mais je pense que c'est Yule and euh, ouais, Cottshale. Puis euh, Yule en 1986 qui ont contredit un peu ces conclusions euh, parce qu'eux, ils ont constaté que les informations trompeuses n'altéraient pas à la mémoire des personnes qui avaient été témoins d'un véritable accident. Il qu disait que dans son cas, c'était euh, des conditions de laboratoire. qu'on voit qu'il peut y avoir une différence avec euh, les émotions qui sont liées avec les souvenirs. Euh, fait que ça, il y a toujours de la recherche là-dedans, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, mais ça n'enlève pas euh, euh, l'apport que peut avoir euh, le docteur Elisabeth euh, euh, Lostus lost dans ce domaine-là. Euh, L'expérience d'impuissance acquise. Ça, je vais en reparler tantôt sur l'effet de, de la construction des, euh, de la mémoire avec les GAFAM. L'expérience acquise, euh, d'impuissance acquise, ça, c'est quelque chose d'assez grave. Ça, le, en fait, les chercheurs ont voulu, à ce moment-là, essayer de comprendre pourquoi les gens y qui étaient dans la dépression n'arrivaient pas à s'en sortir. Fait que puis Ça s'est fait, euh, bon, c'est contestable. L'expérience euh, a été réalisée sur des, euh, des animaux, entre autres, des chiens. Euh, C'est qu'en fait, ils ont, ils ont commencé par prendre un chien, puis à chaque fois qu'une lumière allumait, il l'électrocutait. Ça fait que le chien a appris tranquillement euh, par Virus que lorsque la lumière allume, il reçoit un choc. Donc, euh, ça l'a rendu nerveux. Et après, ben il allumait la lumière. Le chien ne recevait pas de choc, mais le, le chien réagissait comme s'il avait reçu un, un choc. Ça fait que ça un traumatisme acquis. Mais où l'expérience devient intéressante, c'est qu'ils ont mis le chien dans une boîte à peu près de ce format-là. Et d'un côté, il y avait euh, un sol électroquifié, électro un sol qui fournissait une charge électrique, qui était un peu douloureuse, mais qui, qui était là pareil. Et de l'autre côté, il n'y en avait pas. Fait que le chien qui avait eu l'acquisition l'expérience de douleur, à chaque fois que la lumière allumait, il se couchait en boule la terre du côté où il y avait le choc électrique, sans bouger, sans traverser de l'autre côté. Puis, ils se sont aperçus que si maintenant un chien qui n'avait pas eu l'expérience d'impuissance acquise, lui, il allait sauter de l'autre côté pour éviter le choc. Ça, euh, ça joue beaucoup actuellement par rapport à ce qu'on a vu que euh, les autorités ont quand même imposé euh, des choses farfelues aux gens comme porter un masque, euh, se comporter d'une certaine manière, euh, garder une distance de deux mètres, ainsi de suite. Puis Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous eu un peu d'expérience d'impuissance acquise là-dedans. Et euh, Advenant le cas où on reviendrait avec ce genre d'expérimentation-là, c'est-à-dire de nous refaire porter le masque, nous refaire faire le comportement qui a été acquis, on risque de faire comme le chien, de se coucher en boule, <rire> de ne pas réagir. Euh, c'est aussi une autre expérience aussi qui nous montre quelque chose d'important. Puis ça, c'est parce que je veux que vous ayez l'esprit ouvert à ce que peuvent vivre des jeunes que vous appelez des moutons. Euh, en fait, c'est un peu ça, là, les, les études qui le démontrent. Là, euh, les comportements des gens sont souvent motivés par des expériences psychologiques qu'ils ont vécu dans le passé. Et comme on n'a pas tous une histoire qui est semblable, on ne vit pas tous les mêmes effets de ces expériences, heureusement. Euh, fait que expérience, euh, cette expérience-là peut expliquer aussi euh, comment on peut euh, se sentir impuissant par rapport à, à, à des orientations qui pourraient être décidées en haut lieu par des politiciens ou quoi que ce soit. Euh, et euh, ça leur permet justement d'avancer malgré la volonté, euh, parce qu'elle n'existe plus cette volonté-là, euh, d'une certaine partie de la population il y a aussi des nouvelles pratiques qui sont contestées, puis euh, je voudrais vous en parler aussi, puis il y en a beaucoup d'autres, entre autres, euh, ça, je vais me faire une parenthèse, mais je me rappelle que pendant la pandémie, j'ai appelé à ma clinique euh, médicale pour prendre un rendez-vous pour euh, quelqu'un, ben, je pense que c'était pour quelqu'un de ma famille, et euh, en attendant, euh, je ne sais pas si ça vous est certainement déjà arrivé, là, et des fois on a des musiques qui grichent, là, que, tu sais, euh, ça c'est voulu, c'est du télémarketing encore une fois, euh, quand on entend de la musique classique, tout de... coup, ça retombe en classique. Dites-vous une chose, ils veulent pas que vous appelez, c'est ça que ça veut dire. Parce que ces musiques-là ont été faites sur le plan psychologique pour rendre euh, l'attente désagréable, donc pour vous faire accrocher. Euh, j'ai eu par contre la surprise, pendant mon attente, de ne pas bien me sentir tout d'un coup, puis à un moment donné, j'ai J'étais plutôt, bon, c'est long, là, ça prend des fois près de, de demi-heure avant d'avoir la ligne, on ne se mentira pas. Et j'ai entendu des voix dans euh, le grichement. Et je me suis demandé si on n'avait pas été jusqu'à utiliser euh, des techniques, et ça s'est déjà fait dans le passé, des techniques de messages subliminal à l'intérieur même des, des musiques d'attente euh, des centres médicaux. Ça, euh, j'en ai pas la preuve, mais ça serait intéressant de garder des enregistrements de tout ça et de vérifier. fait que euh, ça serait des pratiques euh, assez douteuses. <rire> Il y en existe d'autres. Parmi les nouvelles pratiques, on va aller au précédent. Euh, je vais être euh, obligée encore une fois d'aller chercher mes acétates. Une pratique douteuse qui a fait beaucoup parler. Peut-être que vous, vous n'en avez jamais parlé, mais moi, j'ai suivi ça, c'est une publicité dans vos rêves. En fait, c'est Coors Light euh, qui avait décidé, pendant le Super Bowl, euh, de commercialiser sa bière dans les rêves. Et euh, ce n'est pas quelque chose de banal. Ils ont travaillé avec le docteur Dird Barrett, c'est D-E-I-R-D-R-E, Barrett, c'est -E -R -R -E, B-A-R-R-E-T-T, une psychologue professeur qui est auteur et expert en rêve basée à Cambridge. J'ai vu aussi qu'elle avait été à Yale, j'ai comme deux informations, là, je ne suis pas certaine de quelle université d'attache qu'elle est. Peut-être qu'elle était des deux. Euh, je peux aller vous le montrer sur Internet, parce que c'est vraiment sérieux euh, cette histoire-là. Euh, je vais vous le montrer après. C'est que la compagnie Cord Light euh, proposait à des volontaires d'utiliser un jeu vidéo pendant le Super Ball et que ce jeu vidéo-là allait introduire en eux des rêves pendant la nuit. Et euh, ils allaient rêver euh, à coup sûr d'une montagne avec des gisements de glace, avec euh, une bière qui allait s'écouler de la montagne avec pleine fraîcheur pendant la nuit. Et euh, je ne sais pas c'était quoi les conclusions, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un regroupement de psychologues qui se sont plaints de, du manque d'éthique de cette pratique-là. Euh, je pense que c'était 50 de psychologues qui ont signé une lettre commune. Fait vous pouvez faire euh, des recherches sur Internet, vous allez voir que je ne vous mens pas. Euh, euh, ça fait partie d'une nouvelle pratique, justement, euh, douteuse. Influencer, pour influencer les gens dans leur consommation, mais vous comprenez que ça peut être utilisé aussi pour de la propagande. C'est très dangereux. On continue aussi parce que je voudrais parler des, euh, du pouvoir des géants et puis du, euh, du web sur l'influence. On parle beaucoup de mésinformation, puisque je vous ai présenté aussi comme étude, ça peut être utilisé aussi pour la mésinformation. Or, quelle est la réelle définition de la mésinformation? Si on prend celui euh, que nous présentent les autorités actuellement, on pourrait dire que c'est plutôt de la censure. Mais euh, de la vraie mésinformation, on en a actuellement sur Internet, puis on en a beaucoup. Je vais aller vous montrer. C'est précédent. Euh, je J'ai fait un petit test, mais on pourrait aller plus loin que ça. Désolée s'il y a des petites fautes, des fois, je peux avoir écrit euh, le pouvoir de l'information, puis on l'a vu, c'est d'effacer des faits historiques. et Ça s'est arrivé dans Wikipédia, entre autres pour la grippe espagnole. Il y a eu des changements qui ont été faits euh, aux faits historiques. Et euh, ça, ça... Il y a beaucoup de gens qui ont été révoltés de ça, comme Zero Edge, entre autres, là, qui est un journal indépendant euh, anglophone. On peut construire aussi des souvenirs. Euh, je voudrais vous, que vous portiez un petit peu d'attention. Quand vous voyez passer... Euh, des courtes vidéos où ils disent les Simpsons l'avaient prédit. Euh, faites att attention, est-ce que vous êtes capable vraiment de vous rappeler quand les Simpsons ont passé cette prédiction-là ou c'est un souvenir construit? Posez-vous la question. On l'a vu tantôt, là, mais euh, dans bien des cas, moi, je ne suis pas capable de dire si je l'ai vraiment vu. Fait qu'on pourrait utiliser la force, finalement, de la construction de, du souvenir comme ça. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont coulé sur Internet, euh, des rumeurs comme par exemple d'un livre qui aurait parlé de trompe, mais c'est facile de construire ça. Puis savez-vous qu'aujourd'hui, euh, dans un système totalitaire, brûler des livres, c'est rendu inutile. On n'a rien qu'à inventer sur Internet, puis on va emp empêcher leur publication. Est, tout est centralisé maintenant sur le plan numérique. Fait que vous voyez à quel point qu on est vulnérable, on est vraiment vulnérable, et on le voit actuellement. On peut. Euh, euh, je veux dire, les, les réseaux sociaux comme Facebook, comme Google, qui détient plus de 90 on l'a vu dans la vidéo, les 10 raisons pour lesquelles on ne présente pas de candidats, qui comportent plus de 95 ou 90 de, du contrôle des, des moteurs de recherche, peuvent répandre des, des rumeurs, peuvent répandre une, une, des, de la propagande, et on l'a vu, en tout cas pour certains, on sait que c'est de la propagande, pour d'autres, ils ne le savent pas encore. Mais euh, puis, par le phénomène qu'on a vu euh, avec la, la recherche avec euh, les bars, là, qui était le, la conformité, bien, vous allez comprendre que les gens euh, vont penser que, ils sont, que la plupart du monde croit ça, donc ils vont se mettre à le croire et ça va faire un effet d'entraînement. Et que, on voit que les réseaux sociaux maintenant, euh, ce qui n'a jamais eu lieu dans toute l'humanité, sont à mesure de contrôler l'information d'une façon euh, euh, très importante et dangereuse. Fait que la mésinformation, à mon avis, a plus de danger qu'elle provienne de là, qu'elle provienne euh, de, de personnes, du public. Et encore, celles qui courent sur Internet, est-ce que ce n'est pas des informations... Euh, qui ne sont pas alimentés par ces grands euh, réseaux-là. Euh, je veux dire, j'ai déjà dit à une amie à un moment donné, ma femme, on n'a jamais eu autant de, euh, de propagande sur euh, les sexes sataniques que depuis les deux dernières années, c'est-à-dire depuis le début de la crise du COVID. Puis elle, elle me dit, Non, non, non, ça fait longtemps, ça fait longtemps. » Non. Il faut être honnête intellectuellement pour se rendre compte que ça n'a jamais été aussi important qu'à partir de 2020. Ce qui me fait dire qu'en grande partie, ça pourrait être de la propagande, mais je ne parle pas rien de ça. Fait, je vous demande juste d'y penser. Peut-être qu'ici, quelqu'un se construit un démon pour mieux le combattre tantôt. Il faut faire attention. Interdire ou limiter l'accès à des informations? Bien, on voit clairement, là, on nous empêche de faire des recherches. On empêche certains médecins de pouvoir euh, euh, nous informer sur Internet. On empêche des sites d'information de pouvoir être trouvés dans les, euh, dans, euh, les résultats des recherches. On voit clairement ici qu'il y a une, un pouvoir de désinformation qui est utilisé par euh, les, les, les, les GAFAM, par les… Bon, là, disons, c'est rétrograde, GAFAM, aujourd'hui, on ne parle plus de GAFAM, là, mais euh, on va parler, par exemple, de META, on va parler de Google, on va parler de Twitter, euh, on va parler des principaux réseaux, lesquels appartiennent, on l'a déjà démontré dans les 10 raisons pour lesquelles on ne présente pas de candidats, à de grands pouvoirs économiques, BlackRock, Vanguard, State Street, les banques aussi centrales, euh, ou sont à la gouverne, euh, sous la gouverne d'eux, qui ont un agenda à accomplir et donc euh, qui n'ont pas tellement le choix d'agir dans, dans le sens de limiter l'information sur certaines vérités qu'il ne faudrait pas qu'elles soient connues. Euh, conditionner les esprits, ça peut être très bien fait avec ça aussi. Et on on l'a bien remarqué avec les études qu'on a montrées, puis on peut vous faire croire qu'ils sont nombreux à adhérer pour vous inciter à le faire. Ça aussi, ça a été fait. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, de ne pas avoir accepté, par exemple, euh, euh, d'avoir été... De, de se faire vacciner, par exemple, les aurait conduits à, à être différents de tout le monde, euh, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais l'information qui a été diffusée, qui leur a été inculquée euh, a pu les amener à, à penser qu'ils étaient les seuls dans leurs conditions à se poser des questions ou que de faire autrement aurait été euh, un acte déloyal envers la société, envers tout. Ça, c'est du conditionnement, ça a été, un, un, à mon avis, euh, une euh, période de désinformation, de promotion, plus que euh, euh, d'informations scientifiques. D'ailleurs, c'est encore étonnant d'avoir vu plusieurs fois passer dans la page centrale de journaux connus. Le paragraphe « Les vaccins sont entièrement sûrs, ils ont été testés, tandis que c'était complètement euh, à toutes les fois, j'étais assommée. C'était vraiment de la désinformation, une désinformation qui aurait dû valoir les poursuites judiciaires envers le gouvernement qui n'ont pas été faites. Ça, on verra pour plus tard pourquoi. Et ça ne se fera pas non plus. Mais c'était quand même de la désinformation parce que les vaccins ne sont toujours pas autorisés, euh, n'ont toujours pas d'autorisation finale, sont toujours en, en état de recherche. C'est ça qui est incroyable. Puis de vous convaincre de votre impuissance aussi. Puis ça, j'ai quelque chose d'intéressant à dire par rapport à ça, parce que euh, c'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise ça dans les guerres, entre autres, ça a déjà été utilisé. Euh, entre autres, euh, pendant la guerre euh, avec Hitler euh, et la France, euh, ils ont, euh, Hitler avait envoyé des avions avec euh, des dépliants, peut-être plus des, des petites feuilles. Euh, qui citait à tort, parce que c'était pas une vraie citation, euh, qui citait Nostradamus, et dans cette citation-là, on leur disait que finalement ils allaient perdre la guerre. Euh, et euh, ça a joué beaucoup sur le moral des Français. Ont, euh, même il y en a certains qui disent que ça a été euh, l'œuvre d'une guerre psychologique parce que à ce moment-là, les gens croyaient vraiment que Nostradamus avait dit qu'il allait perdre, et donc ça les a démotivés à combattre. Euh, D'où l'importance de, de bien comprendre nos émotions. Puis je veux revenir aussi sur quelque chose qui est hyper important. J'ai trouvé souvent, écoutez-vous quand la télévision, la radio, l'annonce qui est faite, fait émaner en vous des émotions. Par exemple, des émotions négatives euh, comme la peur, euh, la jalousie. Euh, ou encore, euh, puis c'est pas nécessairement des, des, des, des choses qui viennent de l'information, ça peut être aussi des rumeurs qui courent sur Internet. Quand vous sentez aussi de euh, l'indignation, ces émotions-là, ils peuvent vous servir vraiment à vous manipuler. Par exemple, euh, je prends, euh, lorsqu'on a fermé les frontières entre le Canada et les autres pays, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Euh, il y a eu une propagande dans les journaux comme quoi que les gens faisaient le party à l'extérieur et qu'ils allaient apporter dans notre pays la maladie si euh, on les laissait rentrer. Et euh, bien que le premier ministre euh, Justin Trudeau euh, disait quelques semaines avant qu'on ne pouvait pas fermer les frontières, cette campagne-là a permis de dresser la table à la fermeture des frontières contre la volonté des Canadiens, simplement en créant de l'indignation fait que l'indignation a fait son chemin dans l'esprit, où les jeunes disaient que ça veut pas de bon sens, puis ensuite, on a utilisé ce cas pour fermer les frontières. La même chose, où on utilise, par exemple, des événements euh, armés où euh, il y a eu des décès tragiques pour limiter euh, l'usage des armes. Ça fait que c'est des formes de manipulation euh, de masques qui sont faites, c'est toujours par des techniques semblables, c'est-à-dire on provoque de l'indignation, de la peur, qui va amener les gens à, à souhaiter finalement qu'on les protège, qu'on euh, change les situations euh, afin de, de rendre l'environnement plus sécuritaire. Actuellement, la mésinformation, on utilise la même stratégie, c'est-à-dire qu'on trouve des cas extrêmes, on présente ça dans les journaux pour amener de l'indignation, pour que les gens demandent à ce qu'on fasse un meilleur contrôle de l'information. Chez les personnes âgées, ça marche beaucoup parce qu'ils sont de nature anxieuse, puis ils écoutent trop la télévision. Fait que, moi, mon conseil, c'est fermez votre télévision, désabonnez-vous du câble. Vous n'en avez pas de besoin. Allez prendre les marches de l'air ou quoi que ce soit. Puis, lisez, ça fait du bien à l'esprit. Allez lire des études en psychologie, il y en a d'autres aussi. Puis, ça va aider, à, ça va vous aider à comprendre comment on peut prendre euh, l'ascendance sur vous sans que vous vous rendiez compte qu'on est en train de vous manipuler. Fait que, sur ça, ben, je vous souhaite une belle soirée. Bye!